Salut la fraîche Aujourd'hui nous allons parler de la zone d'engagement. La zone d'engagement s'étend à 6 mètres devant et derrière le bloqueur du pack le plus proche. Si un bloqueur est à plus de 3 mètres du patineur le plus proche du pack, il peut engager une action tant qu'il reste à moins de 6 mètres de celui-ci. En dehors de cette zone, le bloqueur est hors jeu et s'expose à une pénalité. Il ne pourra pas engager d'action envers un autre patineur. Un bloqueur hors de la zone d'engagement devra céder le passage à la jameuse adverse en sortant de son chemin. Les bloqueurs peuvent s'espacer de moins de trois mètres les uns des autres pour étendre la zone d'engagement. On parle alors de pont. Si un patineur est devant la zone d'engagement, il doit patiner dans le sens horaire pour retourner dans la zone. La prochaine fois, on parlera des couvre-casques. En attendant... Chaussez vos patins, foncez sur la piste, on se retrouve pour une prochaine vidéo.